Le prêt entre bibliothèques, aussi appelé PEB, est un service qui vous permet d'obtenir des documents qui ne sont pas disponibles sur le réseau des bibliothèques clermontoises. Ces documents proviennent d'autres bibliothèques universitaires ou municipales en France et dans le monde. Ce service est gratuit pour les étudiants et enseignants-chercheurs de l'UCA, de Vetagrosup et de Sigma. Pour les autres lecteurs, vous pouvez consulter les tarifs sur notre site. Pour demander un PEB, rien de plus simple. Prenons l'exemple de l'ouvrage « Les grandes plaidoiries des ténors du barreau » de Mathieu Aron. Il suffit dans un premier temps de vérifier si le document ne se trouve pas dans le réseau. Nous vérifions si le livre se trouve dans le catalogue de la BU. Une recherche dans toutes les ressources nous permet de rechercher dans l'intégralité du catalogue. Cette recherche fonctionne également avec des recherches d'articles en ligne, de thèses et d'ouvrages. Le document ne se trouve pas sur le réseau. Je peux faire une demande de PEB. Le formulaire est accessible dans le menu Info pratique, puis Prêt entre bibliothèques. Trois formulaires sont proposés en fonction du type de ressources demandées. Demande d'articles de périodique, demande de thèse, demande d'ouvrages. Ici, sélectionnez ouvrage. Dans un premier temps, indiquez votre identité. Attention à bien sélectionner votre bibliothèque destinataire qui correspond à la bibliothèque qui traite votre demande et qui vous donnera accès aux documents. Il s'agit de votre bibliothèque d'appartenance. Indiquez le plus d'informations possibles sur la ressource que vous cherchez. Par exemple, si vous disposez de l'éditeur, de l'année de publication, ou encore mieux, de l'ISBN ou de l'ISSN. Ce sera utile aux bibliothécaires. Vous recevrez automatiquement un mail de réception de votre demande. Les délais de traitement sont relativement rapides. Vous recevrez par la suite un mail de réception de votre document avec les conditions de prêt ou d'accès. Prenons maintenant l'exemple d'un article. Même recherche dans le catalogue, le document ne se trouve pas sur le réseau. Je peux faire une demande de PEM. Le formulaire est un peu différent. Veillez à indiquer également le plus d'informations possibles, notamment le titre de l'article en entier, son auteur, le nom de la revue, le numéro du volume, l'année et l'ISSN. Faites des demandes raisonnées, et n'oubliez pas d'aller chercher vos documents dans les délais impartis, au risque, si vous ne respectez pas les conditions d'utilisation, d'être suspendu de PEB.